mon cœur mon cœur tourne vers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 بالبهجه والسرور في داخلنا لأننا عندما نرى متحف اللوفر أو مؤسسة نيسونيان أو دوله الإمارات العربية مع دولة فرنسا أو بقيه الدول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 The rehabilitation of the Mosul Cultural Museum and its surrounding landscape will enable Iraqi citizens and hopefully international visitors to gather here once again and find meaning and inspiration in the rich history of the Iraqi nation whose importance is recognized by the entire world.